Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il s'agit là de la rénovation d'un tableau de répartition, d'une installation datant des années 1970. Le but est d'améliorer la sécurité et de s'approcher au maximum des préconisations de la norme c 15 -100. En effet, pour appliquer la norme dans sa totalité, il me faudrait refaire toute l'installation. Et c'est pour cela que, par exemple, entre autres, je ne pourrais pas sectoriser et protéger indépendamment la salle de bain. Je réalise ces travaux pour mon propre compte et je n'ai à aucune façon la prétention de donner des conseils techniques dans aucun des domaines abordés dans ces articles et vidéos. Lorsque j'effectuerai le changement de ce tableau de répartition, je serai confronté au problème de la connexion des lignes entre l'ancien et le nouveau tableau. Les conducteurs seront trop courts. Pour résoudre ce problème, lorsque j'aurai repéré toutes les lignes, je remplacerai le tableau porte-fusible par un tableau de rang 18 modules. Sur ces rails, je placerai des bornes de connexion de calibre différents en fonction de la section des conducteurs. Des bornes de 6 mm grises pour la phase, bleues pour le neutre. Pour les conducteurs de 2,5 mm et 1,5 mm, je mettrai en place des bornes rouges pour la phase, bleues pour le neutre. Très pratique, je les clipserai sur les rails, elles me permettront alors de réaliser les collections proprement. Voilà pour la troisième partie de cette rénovation d'un tableau de répartition. Pour consulter la version écrite et illustrée,